Très bien, une euh, femme de qui a été sur ce tableau. Et. Et. pas Et. Mais. Mais. il na we nantu na minima mamadi dumbu ya ma. mamadi dumbu ya sekuba konate idiamine bala samora amara sadiba kulibali kabina komora saram daraba madifinya sao turafale neube niliki ni bas kota degbera awu diga kremane hawo mu fata hawo fata afini lagina kabre waira men gafloube warme ngafloube oka sawaka il y a action nan, dans les 85 Là, il y a problème, il y a un problème, il bon, il a problème, il a pas Mais a pas 85 événement 85, ou à Kolondeiraba. Il y Alpha, pouvoir, ma, alpha, alpha, alpha, ma kouyara. Le et ceci détruire le sous-sous, Et je me suis dit, je me suis dit, je me suis je D'abord, il y a un téléphone. Qui. Il y a un téléphone. Régine, pas, il y a un téléphone. Il y a téléphone. Il y a téléphone. Il y a un téléphone. Il y a un téléphone. Il y a un téléphone. un Tiens, aujourd'hui, il y On va faire la Guinée-Réal en détour. Vous êtes là pour détruire les soussous et leurs bien. D'accord. Mona Maninkéo Fari, Kali et Kaïmo a calculé autrement. Je vous ai toujours dit ce combat-là. Mougué ni mané. Wallahi, il y a un roquet qui à mon nom. On a raté ma main, Maïdi, haute Guinée, Maïdi, moyenne Guinée, Maïdi, Guinée forestière. Mais Billahi, tout ce que vous avez semé là, vous avez récolté ma net. ou avez fait fait. Vous avez fait ou Vous avez fait fait. Vous avez fait un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 de nos terrains, tout ce que vous avez construit dans ce pays-là sera mis à terre. Je reprends, et d'ailleurs, une barre fin de mire dago, ça autrement malhernag, en un, de construire parce qu'à tous, à tous ces gars, tout ce qui était là-bas, c'était seulement les tours. A construire la haute Guinée. Alors que ce serait dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez en que vous avez dit que vous avez dit que pour détruire leur propre intérêt détruire leur propre communauté Good Kiwama va recruter toute la haute Guinée dans l'armée guinéenne. Vous avez touché un point. N'a point touché ma. L'ensemble quantera qui a touché ma, mousse on va ga fallait bientôt. À partir d'aujourd'hui. C'est facile à dire en boum. Ma. Mais il faut le faire bah, des guerres à la que l'ancien incouyaté a construit là. Les 8 hectares seront restitués aux propriétaires. 1. 2. La case Bellevue, c'est pour l'église, à ce moment-là. L'aéroport, quand on va tension là-bas, moi, je vais détruire les manèques dans la rouge et l'assume d'un ou au moins me réaccamer au ramerait au faux au fait d'un fauteuil pensez-vous que nous nous sommes des stupides et à ma mouma bala la famille france amara et puis il en normandie ou c'est ce monsieur gama on va vous arrêter tout ça qu'on a créé. Autre, a rien à voir dans ça. Ils n'ont rien à voir dans ça. Ils n'ont rien à voir dans ça. n'ont a l'ancienne amoura à mininara A ou fin de ou ma Parce que ma mire nanan Re mon nom est de pendant un an, une seule fois Grâce à l'ancienne comté Qui dit amine il Tsekouba est comme ça aujourd'hui De 85, 90, 93 ce qu'il a fait pour vous Wodoro, wou me Et ra est détruit Et bon c'est détruit il détruit la Guinée. la Guinée. D'abord, on a même... D'abord, le procureur général de Dixine, il faut faire attention à un certain compte. Il a dit, il ne faut pas salir le métier-là. Il a dit, il a commandant arrêté en Afrique, Qu'est-ce qu'il a fait mon at frère, je ne sais pas la Guinée, Alpha, attends, la Guinée, il faut que tu te fasses. La conscience professionnelle, il faut être digne. Quand on, est respons... Quand on est intellectuel, il faut respecter ton métier. Le procureur va arrêter le gars parce que Abarasega a tiré l'ancien raccourci qui a Il a été arrêté conduit à la gendarmerie. Sur ce Guinée, sur ce forêt, il y a eu un problème. Il y a un Il y a Asso se fait mon kanama la gine. puis bascote mou on y nara. Nara nanti nara mouti. Mais la yimou nashona Et de amine gana kolo. Santang. Et nana bafe mou na moumou diyama. Fou moumou bwe honnête. Mm? Mm? Ma saladi. Parce que. Ke, Dieu kere mara. Menta malika mara. Mou diyama. Manyefa mou Si vous voulez. Allez zéro recruter tout haut de gine. We don't give a fuck. Mouraï mama, mais ira a Wallahi, voilà il m'a modifié. Moi, femme, il fait y a mine. ça pas autre personne, c'est lui. ri qu'un tongo, parce que ira wali walina naki. tongo, il fa pour détruire la sushu. Il m'ont nom arrêtons n'ama. Parce que nous faisons, brin nara, ara. bananke, ara, senanga ke ara. On a été gentil pour vous recevoir. Même ce couturé n'a jamais blagué avec le Soussou. Jamais. Il nous a toujours respectés. C'est pourquoi ce Sénat a sauvé le Ibouna Adama. Quand on a fini le Béléra, on a fini le Béléra, on a détruit, on a sa gueule, on a Grâce à eux, aménicale est ce que t'es là avant que tu nous rentres dans l'armée d'un moulin mais il n'a pas tellement courir au réel ya ruiné à minima n'y est au socio amato ou barafala maintenant pas autant n'a brûlé mais il concrétise tous les jours Regardez aujourd'hui ce qu'ils font. c'est que mm, vous y que vous dites que vous dites que vous dites que vous dites que vous société que vous dites que vous dites que vous dites la action c'est pour un petit temps. Avenir maman, suite fin maman, vous allez tous mourir pauvres, croyez-moi. Parce que tout natinana n'importe quoi. Ouarabolo ou amato. Non mais là c'est fan des mèmes. Lancez la contraracé. Sosé racine rangyé tibari. Afin de lancer la contrar. Afin de cesser la moumoube et puis sauvagement. Oui. Démocratie, vous êtes venu pour restituer les, les institutions, d'après vous. Mais vous attaquez maintenant les ethnies. Pourquoi aller détruire la maison de ces loups Pourquoi Maintenant, vous attaquez l'ansana. parce que grâce à l'ansana, le monsieur est, est, est aujourd'hui comme ça. Et il a, il a eu toujours le respect pour l'ansana Comté. Oui, vous êtes contre ça? Et grâce à l'ancien de la on a 16 Anglaises, tout le On coulo, Il y a 16 Anglaises, Wakolo. Il dit Est-ce que y a 16 Anglaises, colon? Tu as mis bien, il y a 16 Toi, tu penses que tu es méchant? D'abord, le nom que tu utilises, même, l'Afrique, il dit C'est méchant, mon frère. L'être humain ne fonctionne pas comme ça. Tu fonctionnes comme celui qui n'a jamais constitué une famille. Tu es très méchant. Oui. Très, très méchant. Mais les enfants sous ils te regardent. On t'attend. Tu n'auras nulle part. Wallah, il faut mon béné. Oye, bas, il est net. Mon béné. Anya, où est la qui L'enseignement n'a jamais aidé les souçons. Vous, les cadres de l'enseignement, les cadres de sous. Amoussa, amoussa cette fille-là. Mali. Amou au Finiméria. Amoussa au au Car il y a un matou, un il y un les jeunes là, non, c'est diamine. il lancent un Et d'État, ils commercent, malhinfie, ils s'arrangent à rabat. Mais, mon baroussu il a laouta là. Mon il lance un président, lance un continent avancé. Et au fini n'est méga. Et au maha, et au fini bonadamara, où nous solidé. On a remercie. On a